Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Ici Olga Mbani, votre consultante de business. Pour ceux-là qui n'ont jamais entendu parler de l'écosystème en passif, on va commencer aujourd'hui par vous montrer comment devenir revendeur, ambassadeur de la marque en passif. Maintenant, pour ton petit briefing, en passive est une plateforme d'intelligence artificielle, n'est-ce pas, qui met au service des entreprises et des particuliers un espace qui vous permettra, n'est-ce pas, de faire booster votre activité, de faire booster vos revenus. C'est-à-dire, dans, un, dans une seule et même plateforme, vous pouvez, n'est-ce pas, euh, avoir des produits, vous pouvez, faire, vous pouvez avoir un site web, vous pouvez avoir un, une plateforme de messagerie. Vous pouvez, en fait, vous avez un tout en un sur une, cette plateforme. On passive utilise aujourd'hui euh, l'intelligence artificielle pour pouvoir donc nous offrir euh, des services euh, de logiciels à distance. En fait, on parle de software as a service. Donc, en fait, c'est le fait d'utiliser euh, les solutions logicielles comme des services sans toutefois avoir à acheter ces logiciels-là. Donc, voilà. Sans plus tarder, euh, je vais vous montrer comment Devenir revendeur sur passive, c'est tout simplement euh, facile. Vous allez trouver le lien d'inscription en description de la vidéo. Et ce lien là va vous rediriger directement sur cette page. Ok les amis, suivez attentivement, comme droit et euh, cliquez sur euh, traduire en français. Voilà pour vous aider, je vais le faire directement pour pas que vous vous perdiez. Donc, tout simplement, vous aurez droit à ce petit formulaire que je vais vous inviter à remplir. Donc, vous remplissez votre prénom, votre nom de famille. Euh, vous créez ici votre O-mail. En fait, comme je disais tantôt, on passe à tout. Vous n'avez plus besoin de créer 18 adresses e-mail, gmail et autres. Non, avec on passif vous, vous avez droit directement à votre adresse e-mail qui sera @e-mail.ai Et ici... Vous allez donc créer votre pseudo, vous pouvez mettre votre nom à ou alors... Bref, c'est votre email que vous créez ici. Ensuite, vous créez un mot de passe assez robuste. Je vous recommande d'avoir un mot de passe avec au minimum 12 caractères contenant au moins une lettre majuscule, au moins une lettre minuscule, au moins un caractère spécial et au moins un chiffre pour avoir un mot de passe robuste. Ensuite, vous reprenez le même mot de passe. Prenez soin de le noter quelque part pour être sûr de ne pas l'oublier. Et voilà Ensuite, ici, vous allez saisir une adresse email. Cette adresse email, en fait, c'est l'adresse email actuelle que vous utilisez. Ça peut être Gmail, Yahoo, Outlook et autres. Donc, c'est sur cette adresse-là que vous allez recevoir le lien de confirmation de votre création de compte. OK, les amis, dès que c'est fait, vous remplissez. Vous voyez, ça, c'est un exemple pour que vous puissiez comprendre. Dès que c'est fait, vous cliquez simplement sur Inscrivez-vous à l'écosystème. Uh, cliquez ici to et cliquez ici pour accéder à votre profil. En fait, ça traduit automatiquement parce que j'avais déjà choisi le translator automatique. Donc, cliquez simplement sur suivant suivant numéro d'identification unique pour votre compte. Voilà, voilà votre numéro d'identification unique. Ensuite, les crédits, le nombre de crédits que vous disposez. Je vous ai dit un crédit équivalent à un dollar. Donc là, vous avez 10 crédits. Lorsque vous créez votre compte, le bonus de bienvenue, c'est 10 crédits dans 10 dollars. Ensuite, vous cliquez sur suivant. Simplement sur le suivant, le suivant, le suivant, le suivant. Et ensuite, je donne OK, voilà. Donc, ensuite, voilà, bienvenue euh, dans votre espace, dans notre écosystème. Et vous êtes primé des 10 crédits. Voilà. Donc, les amis, votre tableau de bord va ressembler à ceci. Euh, dans une prochaine vidéo, je vais vous faire une vidéo pour vous expliquer pas à pas à quoi serve chaque euh, option, chaque outil euh, de, du dashboard. Donc là, maintenant, pour devenir euh, revendeur, vous cliquez simplement sur « Devenir un affilié ». Cliquez dessus, « Devenir un affilié ». Ensuite, vous avez cette page qui s'ouvre à vous pour euh, accepter euh, les paramètres, l'accord de confidentialité et tous les paramètres qui vont avec. Donc déroulez jusqu'en bas. Maintenant, la date, voilà, c'est des informations, date et autres. Vous allez les modifier plus tard, certainement. Et ici, tout ce que vous aurez à faire à ce niveau-ci, c'est de choisir euh, la nationalité. Choisissez votre nationalité. Et je vais vous, je vous, je vous euh, recommande quand c'est une entreprise réelle qui existe réellement. Donc, mettez vos vraies informations. De sorte que si on vous demande de les vérifier avec vos CNI, vous allez le faire. Ensuite, vous allez signer ici. Donc, euh, votre signature, voilà, vous le faites à la main. Euh, voilà. Donc, vous signez là. Si vous trouvez que la signature ne correspond pas, réinitialisez simplement et refaites votre signature. Et ensuite, venez cocher. J'ai lu. J'ai confirmé que je suis tel, tel, tel autorisé à gérer ce compte. Ensuite, vous cliquez. Sur euh, « Accepter euh, », voilà, je vais mettre la nationalité, je suis camerounaise, donc chacun met sa nationalité, vous cliquez sur « Accepter » pour valider euh, l'accord de confidentialité, et voilà. Donc, quand c'est fait, tout en haut ici, vous voyez très bien votre… Euh, mon, euh, lien mon lien d'affiliation mon lien d'affiliation vous allez simplement le copier et quand c'est copié voilà si vous avez des revendeurs qui sont qui voudraient des, des, des personnes qui voudraient euh, intégrer cet écosystème ça peut être des particuliers ça peut être des entreprises c'est vraiment un pro voilà les amis c'était simplement pour vous montrer comment créer euh, votre compte si vous avez des questions n'hésitez pas à laisser des commentaires donc on va se dire à très bientôt dans la suite d'autres vidéos ciao ciao